Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuce consacré à Inkscape. Euh, voilà, la question c'est comment récupérer ici un objet avec un filet de dégradé et le coller dans un nouveau document. Donc là on voit qu'il y a bien un petit filet de dégradé. Donc on s'imagine qu'on peut sélectionner cet objet, aller dans édition copier, aller ici dans un nouveau document Inkscape, par exemple là il y a une bougie, voilà je vais le, le coller ici, édition coller, alors on se dit chouette Inkscape a bien collé l'objet on va ici dans mode d'affichage, mode d'affichage contour. On voit bien que l'objet a été collé. Par contre, euh, manque de bol, c'est que en fait, il n'y a, a pas du tout de, il n'a pas pu récupérer le, le filet dégradé. Alors l'astuce est vraiment toute bête. Hein. On a notre objet sélectionné. On va inverser la sélection ici, de façon à sélectionner tous les autres objets. On va les supprimer. On va enregistrer donc notre notre fichier test. Retourner ici dans notre fichier bougie. Faire fichier importer. Donc C'est sur le bureau. On va importer donc le fichier test, juste avec le petit cœur. Et à ce moment-là, ça fonctionne impeccable. On a ici donc notre petit cœur avec notre petit filet de, de dégradé. Alors, on n'oublie pas, sur ce fichier-là, de faire CTRL-Z, de façon, bien sûr, en l'enregistrant, en, en de ne pas avoir effacé tous les autres objets. Euh, voilà. Ben, J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.